Une tasse par jour, protège et traite l'élargissement de la prostate, active le cœur, renforce la vue, abaisse la tension artérielle, le cholestérol et les graisses. Bonjour. De nombreux hommes dans le monde développent après l'âge de 50 ans ce qu'on appelle l'hyperplasie bénigne de la prostate ou HBP. Avant l'âge de 50 ans, les hommes développent une congestion de la prostate avec une inflammation de la prostate, et bien sûr cela a un effet sur eux. Et bien sûr, ils doivent aller chez le médecin pour compléter le diagnostic et le traitement. Quant à l'hypertrophie de la prostate, qui reste souvent bénigne après la cinquantaine, et bien sûr si elle est négligée dans son traitement, elle peut se transformer en prostate ou en cancer de la prostate. Bien sûr, l'hyperplasie bénigne de la prostate reste pour de nombreuses raisons, bien sûr, et affecte bien sûr le processus urinaire, car la prostate est une glande située sous la vessie de la taille d'une noix, à travers laquelle l'urètre ou l'urètre passe à l'extérieur du corps humain. Après cela, si le gonflage augmentait, il serait possible de fermer et il y aurait de la rétention d'urine, même si cela se répétait beaucoup. Bien sûr, il faudrait installer des rideaux d'urine afin d'emmener l'urine à l'extérieur, car cela suit un chemin très besoin douloureux, et si la rétention se répète plus d'une fois, on suppose qu'il doit subir une opération de la prostate afin de la protéger de l'inflation. Bien sûr, elle a de la nourriture. Elle a beaucoup de nourriture, et nous en avons parlé en grande partie. Avant cela, nous avons parlé des graines de citrouille, nous avons parlé des graines de citrouille qui aident et bien d'autres, tous ces besoins aident à la protection, à la prévention et au traitement de l'hyperplasie bénigne de la prostate chez les hommes, en particulier les hommes de plus de 50 ans dont un, un grand pourcentage d'environ 50% dans le monde souffre de ce type d'inflation. Il se limite uniquement à l'effet de l'urine, mais il est également possible qu'il affecte la relation intime avec la femme. Cela peut provoquer un dysfonctionnement érectile, cela peut provoquer une éjaculation prématurée, et nous en avons déjà parlé. Nous parlons de l'un des matériaux les plus importants et des fruits les plus importants que les sociétés pharmaceutiques utilisent et recherchent actuellement jusqu'à ce qu'ils l'intègrent dans les médicaments. En fait, il existe des médicaments qui existent maintenant et il extrait du fruit qui en provient jusqu'à ce qu'ils obtiennent y compris un médicament très efficace qui protège, prévient et traite l'élargissement de la prostate chez les hommes. Il contient une substance très très importante des matériaux les plus importants ou l'importance des tomates dans le sujet. Cela est dû à la présence de lycopène. Le lycopène est un phytonutriment qui est anticarcétine, c'est-à-dire un antioxydant très puissant qui protège contre les cancers, en particulier le cancer de la prostate ou l'hyperplasie bénigne de la prostate chez l'homme. En outre, ce nutriment végétal, qui est le lycopène, ne se trouve pas seulement dans les tomates. Il existe également un type disponible dans un besoin dont nous avons parlé auparavant, qui est la pastèque rouge, et nous en avons parlé dans un épisode spécial de celui-ci, et nous avons dit, bien sûr, qu'il est plein de tout ce qui abonde. Le lycopène se trouve dans les tomates, se trouve dans la pastèque, donc. C'est l'un des meilleurs phytonutriments et l'une des meilleures plantes que les hommes prennent pour se protéger de l'hypertrophie. La prostate bénigne est également présente dans l'asperge, présente dans le basilic, et ils ont trouvé que cette substance est à la fois l'un des très très puissant pour protéger du cancer de la prostate chez l'homme et aussi pour protéger du cancer du sein chez la femme signifie manger des tomates pour les hommes et pour les femmes. Il est très utile pour se protéger contre le cancer de la prostate et pour réduire le cancer du sein chez les femmes. Lycopène Bien sûr, ce n'est pas seulement le seul antioxydant que l'on trouve dans la tomate, il contient aussi un antioxydant très puissant et en très grande quantité, qui est la vitamine C et qui est rassurante en elle. Bien sûr, on sait que c'est un antioxydant très puissant et qu'il est également très important pour l'immunité. Les tomates sont des aliments très utiles pour de nombreux besoins de l'organisme. Les tomates sont également riches en potassium. Si le corps contient 4700 mg, par de moyens par jour de potassium de tomates, une tomate vous en donne un dixième. Cette quantité vous donne un dixième de la quantité de potassium dont vous avez besoin par jour. Bien sûr le potassium est très important pour maintenir la tension artérielle et réduire l'hypertension artérielle, c'est donc un aliment très utile pour les personnes souffrant d'hypertension artérielle. Les tomates contiennent également de l'acide folique, ou une vitamine A9, qui est très importante pour les femmes enceintes. La consommation de tomates pour les femmes enceintes est très importante, car elles contiennent 9 vitamines, dont le folique, qu'elles doivent continuer après la grossesse, environ jusqu'au quatrième mois, pour prévenir et protéger le fœtus des malformations qui peuvent survenir du fœtus. Les tomates contiennent également d'autres besoins importants qui contiennent du fer. La tomate est très importante pour mon ennemi. Les tomates contiennent de la vitamine E et de la vitamine E. Permettez-moi de vous dire que les tomates contiennent également une substance très importante appelée gluten, et les figues dont nous avons parlé auparavant c'est l'un des besoins très importants qui reste présent dans la rétine de l'œil et qui y sont basés et protègent l'œil des vers, plumes ou de la fragmentation de la rétine sous l'œil, en particulier la présence de maladies telles que la maladie maladie chronique telle que le diabète, qui bien sûr ajoute au stress oxydatif dans le corps et à l'effet des radicaux libres sur de nombreux tissus, y compris la rétine. Les tomates contiennent du calcium, elles contiennent du manganèse, elles contiennent du phosphore, elles contiennent du magnésium. Les tomates font partie des besoins nutritifs très importants qui doivent être inclus dans votre alimentation quotidienne, qu'il s'agisse d'une salade, qu'elle soit destinée à la cuisine ou que vous l'utilisiez. Le jus d'une tasse par jour vous protège de nombreuses maladies, et c'est aussi très important. Je vous dis que les tomates réduisent également le mauvais cholestérol dans le corps. Les tomates protègent les hommes et les femmes des maladies cardiaques. Elle les protège également de la coagulation du sang et de la formation de caillots, qu'il s'agisse de crises cardiaques ou d'accidents vasculaires cérébraux. Les tomates ont de nombreux avantages. Les tomates contiennent du bêta-carotène, qui est le précurseur de la vitamine E, contiennent du gluten et contiennent de la bêta qui est très importante. Elles protègent les yeux de la soif nocturne. Protègent contre les cataractes. Les soins des yeux vous protègent des rayons nocifs du soleil et les UV vous protègent des rayons qui sortent du téléphone portable, ainsi que de l'ordinateur ou de l'ordinateur. Si vous vous asseyez souvent devant eux, trois tomates par jour vous donnent tous vos besoins en vitamine C. Votre besoin en vitamine C peut être de 3 tomates par jour. Les tomates sont très peu caloriques. Une pilule de taille moyenne contient 32 calories, ce qui la rend très adaptée aux diabétiques. S'adapter aux personnes qui suivent un régime. Les tomates sont celles qui ont trouvé que dans des études, elles ont trouvé que le lycopène augmente son effet antioxydant et donne quatre fois plus d'effet si vous y ajoutez de l'huile d'olive ou tout autre corps gras car il se dissout dans les corps gras, c'est-à-dire qu'il se dissout dans les corps gras et vous donne ainsi un effet quatre fois plus fort. Imaginez, cela signifie de très grands avantages. Je veux dire, les gens qui font de la sauce tomate ou des tomates perdues ont découvert que le lycopène augmente son effet avec la chaleur. Son effet augmente si vous le faites sous forme de sauce, s'il n'y avait pas les tomates en conserve et la sauce en pâte qui est vendue dans les magasins dans les conservateurs. Je vous ai dit que c'est l'une des meilleures choses, mais vous pouvez le fabriquer à la maison et y mettre un conservateur et le conserver ou l'utiliser dans lequel le lycopène reste dans les concentrations les plus élevées. Vous avez environ 4% d'effet en plus que les tomates à contenu flash. Environ 90% de son contenu reste de l'eau et contient également des fibres, ce qui le rend très approprié pour protéger contre la constipation et non pour réguler le mouvement du côlon, et le rendement reste très bon. Bien sûr, rien n'est sans danger, mais les tomates sont très, très utiles, tant que vous les utilisez en quantité appropriée, mais des quantités excessives peuvent provoquer des calculs rénaux. Par conséquent, les personnes qui ont des cataractes et des calculs rénaux doivent rester à l'écart des tomates ou les réduire autant que possible. En outre, les personnes qui prennent des médicaments contre l'hypertension et les personnes qui prennent des diurétiques qui augmentent le potassium dans le corps. La tomate reste un aliment qui ne leur convient pas. De plus, certaines personnes sont allergiques aux tomates. Bien sûr, nous faisons toujours attention à bien laver les légumes. Mais les tomates chez certaines personnes essaient de les cueillir avant l'heure, ce qui signifie que ce sont des légumes qui ajoutent des matières à rougir, et elles commencent à être présentées rapidement sur le marché, comme le soufre, qui fait dorer les tomates et comme une brochure avec un gaz appelé éthylène. Bien sûr, ce sont des choses qui ne sont pas bonnes. Vous devez laver les tomates très très avant utilisation. Plus les tomates sont rouges, plus la concentration de lycopène est élevée. C'est tout ce que je voudrais dire sur les tomates. En fait, les avantages sont très élevés. Vous pouvez le manger avec la salade. Vous pouvez le faire en sauce et le pousser dans la mijoteuse. Vous pouvez prendre un verre de jus de tomate. Il protège complètement les bienfaits que nous mangeons. Il protège contre la coagulation du sang et la formation de cailloux. Il protège contre l'hypertension artérielle. Importante, le cholestérol est également très important pour les diabétiques. Parmi les besoins, bien sûr, comme nous l'avons dit, ce qui est très bénéfique pour la santé des yeux, ils disent aussi qu'il contient du lycopène afin de se protéger contre le cancer de la prostate ou l'hyperplasie bénigne de la prostate. Je vous souhaite la sécurité et la santé de tout mon cœur. Merci.